bonjour donc, je vais vous donner quelques règles rapides de réussite je sais que beaucoup d'entre vous vous n'avez pas euh, la confiance en vous vous ne croyez pas que vous pouvez euh, ou encore que vous méritez que l'univers s'occupe de vous donc je vais vous donner quelques règles de base donc, bonjour à ceux qui vont regarder ceci plus tard vous pouvez voir Il est là. Quand vous vous réveillez, il faut toujours le bénir. Vous prenez un bain de soleil. Donc quand vous allez regarder ceci plus tard, vous partagez, s'il vous plaît. La première règle qui va vous aider à tenir cette semaine, ce sera de ne pas dire n'importe quoi. Je sais que vous êtes habitué à... Toujours bavardé. Oui, oui. Votre argent votre agent sort de votre bouche. Ce que vous recevez financièrement, ça vient de ce que vous avez dit. Quand tu parlais avec quelqu'un, ou encore quand tu étais toi, là, tu... qu'est-ce que tu as dit? Quand tu te levé le matin, qu'est-ce que tu as dit? Bonjour à vous, bonjour. Je vous bénis. Qu'est-ce qui sort de ta propre bouche? Parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tu es le premier prophète. Tu es le premier prophète de ta vie. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu auras l'impression que... Euh, Qu'est-ce que je peux me dire? Quand on te commande, que ta vie c'est comme ça. là. Oh, de toutes les façons, ça ne donne pas. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand je travaille sur vous, le premier outil que j'utilise, c'est votre bouche. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes entendus avec des l'ennemi de votre vie. Oh, le tout dans notre famille ne marche pas. Oh, de toutes les façons. Oh, vous avez tellement gâté votre propre vie que le diable n'a même pas beaucoup à faire. Première règle qui va t'aider cette semaine Ne dis pas n'importe quoi Tu te retrouves avec des gens qui sont en train de parler de pauvreté hein, Nous les pauvres On dit comment non Ah la galère nous gère Voilà comment tu te gâtes toi-même Parfois tu te gâtes devant quelqu'un parce que tu ne veux pas qu'il te demande 100 000 Tu ne sais pas que les paroles que tu, protèges, que tu prononces là C'est en train de voler 10 millions sur ton argent Parce que à chaque fois que tu parles tu te maudis on n'a pas. regardé. est-ce que ça marche Ah Vraiment. Tu parles, tu gâtes ta propre vie. Bonjour. Il y a les situations où, quand j'ai compris le secret ci je me mets quelque part que quelqu'un parle mal de moi ou il vient commencer à parler mal sur ma vie je dis oh que ça ne va pas se passer et parfois tu veux respecter les gens là parfois tu veux les respecter ah c'est ma tante non je ne vais pas quand même dire devant elle que elle vient te dire voilà tu ne vas pas te marier dans notre famille on ne se marie pas vraiment tu sais donc voilà Tu acceptes aussi. Ces choses-là, quand on dit, hein, tu dois annuler ça sur le champ, même si tu manques de respect à la personne. Ho-ha! Ho-ha! T'as ça sur La personne qui et te dit Je vois que ton commerce ne marche même pas. Hein. Voilà comment on a été testé pour la journée. Voilà ton test. Là, tu lui dis, non, non, non, non, non, non, non ne te dérange pas. Ne te dérange pas, mes clients arrivent. Même si je ne vois pas, ton problème. Même si c'est ta meilleure amie. Ah, les hommes, tu sais, les Français n'épousent pas les, les, les noirs. Hein. Vraiment, les Américains ne se marient pas avec les noirs. Hein. Voilà comment on te bloque. Voilà comment on bloque ton mariage. Parce que dès que la personne a dit, tu as commencé à dire mmh, ah bon Ok. Ok. Non les, les, les Américains n'épousent pas les, les Africains. Ah, te voilà. Tu marches, tu as un collègue au bureau, un bel Américain. Il mère, il te fait les appels de balles fatiguées. Voilà ça que le jour où on te disait que les américains ne se marient pas avec les noirs, tu as accepté, tu as pris, tu as accepté. Donc ça va te demander que souvent tu deviens insolent avec certaines personnes. Quand un homme arrive en Europe, il est plus fidèle Quand vous avez l'argent, quand vous commencez à avoir l'argent là vraiment, tu es là, tu as peut-être 8 ans de plus que ton mari, que ton gars qui te drague n'est pas possible de se marier avec un homme qui est jeune qui est plus jeune que toi, ça dure. Voilà comment on te gâte. Parce que dès qu'on te dit, tu ne casses pas la chose. Tu pas, ton, ton, ton, ton bel étalon noir. Il t'a vu comme sa princesse. Mais tu as 9 ans de plus que lui. Tu lui dis que non, c'est fini. Tu sais, c'est fini. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas être avec moi. Tu ne peux pas vraiment m'aimer. Va chercher une petite fille, une pam -pam de ton âge. Qui a gâté? Tu as laissé on a parler quelque chose dans ton oreille. Tu n'as pas arrêté la chose sur le coup. Voilà comment vous... Ah, yeah. Si vous pouvez savoir le nombre de fois où moi-même j'ai gâté ma propre vie. Moi-même j'ai gâté ma propre vie. Quand je me suis mariée en, en 2017, j'avais 4 ans depuis que mon mari est. Hein. 4 ans. Maman tu as la chance Il n'a pas encore d'enfant, il est jeune Et il vient d'épouser En tout cas, tu vas voir Le jardin cela n'est jamais fidèle Je n'avais pas encore l'insolence dans ma bouche Je n'avais pas l'insolence dans ma bouche Mais amis, je dis Que maman laisse ce que toi là-bas Ma il va m'épouser, il sera fidèle jusqu'à Écoutez, tapez sec la paix sec. <rire> tu sais, comme tu as perdu 2 millions le mois passé là, est-ce que tu vas encore te relever Il te faut même 6 mois, hein, tu vois, il te faut même 6 mois. Alors que dans ta tête, l'esprit te dit que c'est une semaine, je vais te rembourser les 2 millions que tu as perdu là. Dès que la personne vient te dire que 6 mois là, tu dis hop, hop, hop, hop, moi ma vie, excusez ma vie. Tâche. Tu lui dis que maximum dans une semaine, je serai à mes pieds. Maximum une semaine, je suis là debout. Tu penses que ça, ça va énerver la personne Tu te crois pour qui Tu te prends pour qui Tu crois que quoi Hein Tu crois que tu es pu tu, tu crois que tu Je laisse-moi. T'as canon On est entré dans ton magasin. Maman, tu as pris le magasin de 200 000. Hum. Maman, les, les clients, les clients ici, dans la ville, y a pas les clients. Sont, dès que la personne entre dans ton magasin, il dit ça que bien. Tu lui dis cache ». Il ne fonctionne pas comme toutes les autres personnes qui sont dans ce centre commercial. Que je ne fonctionne pas comme tous les autres personnes ici. Mes clients ne viennent pas ici. Ils ne viennent pas de cet endroit. La personne a dit, mais oui. oui. Tu as quoi d'autre à dire? Et faites attention aux gens qui viennent s'asseoir dans votre business. Tu vas pas, tu n'as rien à faire tu viens à faire toute ta journée là tu es t'asseoir chez moi tu fais quoi tu fais quoi dans mon bureau tu viens depuis tu fais quoi trois heures de temps que tu es assis dans mon magasin tu fais quoi tu n'es pas là pour acheter quelque chose viens avec leur mauvaise énergie là pour parler avec leur mauvaise parole ouais écoutez la semaine ci la semaine ci Ton gars t'a laissé s'il est parti en Europe. Hein? Maman, les, les, les gars qui. Les beaux-arts ne sont pas fidèles. Quand la personne, dès que la personne te dit là comme bien. Oh, sur le, le champ. Dis quoi? Tu, tu, tu parles de quoi Hein Pardon, excuse ma vie. Mon gars là, il sera fidèle. Tu as compris, non Les nigérians n'épousent pas les, les, les camerounaises. Vraiment, les gens ne donnent pas l'argent à la femme. Écoute-moi, ma chérie. Voilà, ça, c'est pour toi. Pour moi, là, c'est différent. Quand tu parles pour te plaindre contre quelqu'un, c'est grave. Après t'avoir tourné, tu vas passer au poste de police même cinq fois. Il vous doit combien? Oui, c'est 3 millions. Hé! Avec les temps qui sont durs. L'argent est tellement dur, hein. Et, et... cash, tu le dis. Les 3 millions, moi, je, je me fais 3 millions en 2 jours. L'argent n'est pas du pour moi. D'ailleurs, je ne porte même plus plainte de blessés. le cadeau, tu avais l'argent là. Bye. Euh, L'insolence. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier que la première fois qu'il m'a raconté, il pensait que j'étais arrogante. Après, il a regardé bien, il dit que non, elle est sûre elle n'est pas arrogante, elle est sûre d'elle. Écoute, tu portes la moitié de l'argent que tu as, tu pas un local. En loin, de te dit, oh, mamie, ça va pas marcher. Est-ce que tu les gères? L'esprit t'a mis à cœur, va, va payer le local. de la marchandise en Chine. Parce que de toutes les façons, ce ne seront pas tes clients. Les gens là qui sont, ils ne seront pas tes clients. Il dit que... <rire> ils ne vont pas t'apporter le client non plus. Hein. Parce que leurs clients là, ce seront tous les gens qui vont vouloir te payer 20% du prix. Ou tu crois que j'ai acheté la marchandise à combien? Tu veux te que je suis à 10 000, tu veux me payer 3 500. Tu crois que j'ai acheté, le... acheté à combien? Hein Mais ça, je réponds sinon. Vous ouvrez le business en comptant que vos amis seront vos clients. Vous avez menti. Vous venez vous ruiner. De tu t'appelles-t'apporte quatre clients qui veulent, qui veulent payer ta marchandise au prix de gros. Je fais mon bénéfice et où Pris en vos champs. Libérez-moi la ligne. Donc cette semaine, prenez la parole de votre bouche comme un commandement. Je commence à voir l'impact de ça parce que il y a des jours, je pense quelque chose rapidement, ça rage. Quand je fais la réunion avec mes employés, je ne donne pas les instructions claires de ce que je veux ou j'oublie une instruction. Le soir, je demande que, est-ce que tu as fait le truc là? Je dis, Madame, vous n'avez pas dit. Je repars dans les messages. Je vois qu'effectivement, la parole n'est pas sortie de ma bouche ou bien je n'ai pas écrit pour dire donne 100 000 à telle personne ou bien dis à telle personne de faire comme ça. Ce qui fait quoi? Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je m'amuse très, très, très rarement. Je ne blague pas de ma bouche. Je ne peux pas m'asseoir quelque part. Les gens blaguent n'importe comment. Ils disent les choses, Je dis aussi. Quoi? J'ai dit quoi? C'est dans les conversations comme quand tu avais la bière, le soir, là, quand la grande Guinée dans ta bouche, ça vient que tu, tu viens gâter ta, ta propre vie, parce que vous avez les anges qui sont à, vous, à votre écoute. Chaque parole qui sort de votre bouche, c'est pour aller commander l'ange. Donc voilà, tu te lèves, tu regardes le soleil. Je commande les richesses de cette ville de venir à moi. Je commande la vie de Douala de me verser toutes ces richesses aujourd'hui. Comment le soleil de me donner l'argent. La même bouche que tu as dans les tu commandes là. Tu vas encore utiliser la même bouche là pour aller dire, ah, c'est fort, hein, maman. Ah, le marché est dur. Il n'y a pas le client. Hein. De toute façon, tu vas me regarder mes produits. Ça ne peut pas donner. Il n'y a C'est pour ça qu'on ne fait pas le business par imitation. On ne fait pas, on n'imite pas. Tu fais le business par, sous direction divine. L'esprit t'a dit, va achète ça. Mais esprit, tout le monde vend plutôt l'autre là, comment tu me fais acheter ceci Achète ça. L'esprit m'a dit d'acheter, tu achètes. Un mois plus tard, tu arrives. Pénurisent le marché du produit que tu as acheté. La seule personne qui a ça, c'est qui C'est toi. Tu vois là qui élève tes Je vous ai parlé de l'école de vacances, par exemple. L'école de vacances des enfants. Quand j'ai commencé l'école là, il y a cela deux ans. Parce que ça, ce sera la troisième année, la troisième promotion. Quand j'ai commencé ça, il y a cela deux ans, c'est quand le corona était vraiment fort fort là. Les gens disaient, oh le corona, mon argent est fini. Mais revenu, oh mon business, j'ai fermé. C'est quand le corona a commencé. Tous les jours, je disais que mon agent augmente avec le corona. Mon agent augmente avec le corona. Mon agent augmente avec le corona. Le Seigneur me dit Va à l'Ophelina. Je pars à l'Ophelina, j'enseigne. J'enseigne aux orphelins, j'enseigne. Trois semaines plus tard, il me dit Fais le livre des enfants. Le livre s'appelle Mon cahier de vision. Comment découvrir le potentiel de son enfant Je fais le cahier de vision. Deux semaines après, il me dit Utilise ton propre salon. Écoutez, je vivais dans un studio au Carrefour-Masson je payais 75 000 francs de loyer. Une petite chambre, une petite douche, une cuisine qui était seulement la véranda qu'on avait mis la, le, le truc sur ça comme ça là, pour faire. Ceux qui étaient avec moi à l'époque connaissaient. J'avais peut-être trois élèves au temps. J'ai pris mon salon. Mon salon qui faisait à peine 4 mètres sur 3 maximum. J'ai commencé là-dedans. En trois semaines, on enseignait dans mon salon et dans la cour de Béo. Trois semaines, la Bayeresse vient voir. Dans notre contrat, on n'a pas dit qu'on faisait le commerce, non. Hum? Madame, veuillez quitter les lieux. Elle vient un jour on est en train d'enseigner le piano aux enfants. Elle prend la caméra et filme. Elle Elle dit qu'elle va aller porter plainte. Mais voilà maintenant. Ça fait seulement trois semaines. Il faut que je cherche le, le nouveau local. Je continue de dire que j'ai la faveur. Que même pendant le corona, les parents vont m'amener leurs enfants. Vous savez comment les enfants se bousculaient pour venir à mon école? En plein corona. Les écoles avaient fermé. Les enfants étaient à la maison. Quand je voulais commencer à dire, ah, quel, quel parent va te donner son enfant Si son enfant réussit à attraper le corona. Hum, c'est le temps-là que j'ai commencé l'école que vous voyez cette année, c'est la troisième promotion. Parce que ma bouche, ma bouche parlait. Dès que tu viens, tu commences, même si tu es un parent, tu viens, tu commences à dire, je ne veux pas que mon enfant touche les gens." Je, je dis que madame, portez votre enfant pour partir. Bye. Portez votre enfant pour partir. Tu sais, les parents sont délicats. Hein. Ils vont venir te confier l'enfant aussi. Tu vas avoir les problèmes. On va te porter plein. Je dis que euh, notre... Not under my watch. Parce que le diable va envoyer les gens pour venir vous contre car tu as ton idée de business dans la tête. Tu arrives dans une ville comme ça, là, tu regardes, tu dis, merde. On ne peut pas faire une chaîne de restaurants, On ne peut pas faire une ligne de, de, de supermarché ici. Pardon, ce sont les Libanais qui ont pris le terrain ici. Hein? Hein? Ce sont les Libanais, pardon, mamie. Quand dès que la personne dit que les Libanais, toi-même là, tu parles que sur le coup. Ma chérie, ma parole est différente. Je vais faire même plus que les Libanais dans ce pays. Tu vas voir qu'en une journée, quatre personnes vont te parler des Libanais. C'est le diable qui vient comme ça pour prendre de la parole dans ta bouche. Pour couper l'idée que Dieu t'a donnée. Voilà comment vous avez voté vos destinées depuis. Dès que la personne te dit que les Libanais, les Libanais, il dit que. Tu me, tu me connais même. Moi. Moi. Ne te dérange pas. Je vais faire plus que les Libanais dans ce pays. Je vais faire plus que. On n'attend pas le crédit à la banque aux gens, messieurs. Ils donnent seulement à leurs gens. Laisse. Quand ils veulent partir à la banque, ils va te demander. On va me donner. Le jour là, tu vas tomber sur un conseiller bancaire. Hey, maman. Un blanc que sa femme, était, sa femme est noire. Il aime les noirs. Et qui est venu au Cameroun, il a mangé la couscous cuit. Dès que tu entres dans le bureau comme ça, avec ton, ta, ta, ta, ton, ton, ton truc en dope que tu as porté, il te regarde. Il dit Bonjour, madame. Vous venez du Cameroun oh, Moi, j'étais au Cameroun, madame. Oh, j'ai trop aimé. Tu, tu, tu lui dis que. Il, dit que, il te dit Amgeke. Tu dis Non, monsieur, on dit Amgeke. Il dit Oh, franchement, vous passez 30 minutes à parler du Cameroun, de Badjoum. après tu dit Bon, madame, vous êtes là, pourquoi Allez, dites-moi, dites-moi. Bon, monsieur, je suis venu demander un crédit bancaire parce que voilà, vous voyez, euh, je suis arrivé dans ce pays, j'ai vu que c'est très intéressant. Regardez, je veux, je veux, je veux. Oh, mais madame, ne vous inquiétez pas. Je veux, je veux me mettre personnellement sur votre dossier. OK? D'accord. Vous continuez encore à parler du couscous cuit. -cou -cou voilà comment vous fonctionnez avec l'esprit. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous êtes malchance.com. Blocage++ qu'on te donne une idée, tu l'as dit que, et oh, si ça ne marche pas Et si Et si Oh, et si Et si Et elle est devenue ta part Ou oh, et si c'est qui, oh Et si c'est qui Tu connais, ici On doit te convaincre que tu vas réussir, mon frère. Tu ne connais pas encore. Tu n'as pas encore bien souffert ou quitté. ne peut pas marcher vraiment, hein. euh, tu sais, hum, tu, tu regardes toi, tu ne connais personne dans le pays ici. Ici c'est les relations, c'est les relations. Cache, la la la, la la la, tu dis à la personne. Que vous c'est les relations, moi. Vous savez comment moi j'ai fait? Quand je suis arrivé à Douala? J'ai fait trois mois à Douala, personne ne savait que j'étais là, même ma famille ne savait pas. Et vous savez qu'au Cameroun, on dit toujours, oh, il faut les relations pour faire quelque chose. Il faut connaître quelqu'un dans tel endroit, il faut connaître quelqu'un. Je faisais que dire que non. On ne me connaissait dans aucun média. Parce que pendant un an et demi, je passais à la radio à Douala. Personne ne m'a pistonné pour me mettre à la radio. Parce que le truc, c'est que quand quelqu'un t'a mis quelque part, après il va venir craner que c'est lui qui t'a mis là-bas. On va venir dire que, oh, comme je t'ai mis, je peux te descendre. Et je n'aime pas ça. Voilà. j'ai un orgueil là que vraiment. Même mes ex connaissent. Je suis trop orgueilleuse. Pas que je suis orgueilleuse. Hein. En fait, on a, on a fait l'orgueil, c'est devenu comme un mauvais truc. Je ne suis pas orgueilleuse. Je ne veux pas me rabaisser pour n'importe quoi. Voilà. Donc j'arrive, on me dit, ouais, voilà, tu dois connaître quelqu'un pour faire ceci. Si tu fais l'école qui va venir, non, non, non, Je dis que non, je suis sûr qu'il y a moyen. Deux jours avant que je ne parte, un, un jour, je reste comme ça, j'ai une cliente de 60 ans. La reine Charlotte, si elle me suit encore. Parce que beaucoup de personnes, depuis un an, beaucoup de mes followers, elles ont changé. Parce qu'avant, c'était beaucoup de chrétiens, chrétiens religieux, bloqués, bloqués, là. Quand moi, j'étais bloquée dans ma tête. Quand j'ai shifté mes j'ai ouvert mon esprit à certaines choses. Les gens qui étaient bloqués, le là Certains j'ai même bloqué, certains sont partis. Le RH avait passé son enfance au Cameroun. Dès qu'il a vu ton pays de naissance, il t'a dit qu'il aime trop notre pays. Voilà, il t'a embauché. Voilà, c'est comme ça, chacun a sa chance. Tu aurais pu tomber sur quelqu'un qui est... Une, une Camerounaise est venue, elle elle est partie. Elle a pris ses papiers, elle est partie. Donc, il a la haine des Camerounais. Dès que tu entres, qu'on te chasse. Donc, la dame vient, elle me dit, tu devrais aller à la radio. Hein. J'entends, je dis, ok. Le lendemain, on m'a été chanté de prier. Le Saint-Esprit me dit que ton message pour les enfants que tu as là, pense ça, tu pas, Parce que je viens vous rappeler que ça, c'est la troisième année que je fais l'école. Mais l'école des enfants, quand je suis au en 2019, j'ai lancé. Personne n'est venu. Ça n'a même pas marché. Souvent, vous allez voir mes choses et faire ça réussir. Vous allez croire que j'ai commencé hier. Non. 2019, il faut que je cherche les photos là encore. J'avais fait une banderole, j'ai affiché ça à Santa Lucia. J'ai payé la, la com à Santa Lucia. Pourquoi j'avais payé, payé peut-être 40 000 Oui. J'ai affiché ma banderole devant le, le tout là-bas. Un jour, il a plu. Quelqu'un est venu me prendre mon rôle. Mon rôle de Santa Lucia, là, je n'ai jamais retrouvé jusqu'aujourd'hui. On m'a dit qu'elle a pu emporté mon rôle. Wow. Oh. J'avais mis ça, j'avais fait les flyers. J'avais payé peut-être 60 000 pour les flyers l'année-là. J'ai distribué les flyers dans le doigt là, je suis allé à Carrefour Market, j'ai distribué les flyers, j'avais même employé deux personnes le temps là, personne n'était venu l'année là, même... j'avais fait... failli prendre la dépression, ça c'était août 2019, ça n'a pas marché. Le Corona touche, je pars à la radio en novembre 2019, donc je suis arrivé au Cameroun en j'avais déjà fait six mois au Cameroun je pense je suis allé au Cameroun en mai non, le 21 juin 2019 j'ai fait juillet, août, septembre octobre je crois que j'ai commencé à passer à la radio en fin octobre Donc, quand la femme m'a dit qu'il faut qu'elle parte à la radio le lendemain, le Saint-Esprit il dit il est parti à la radio je prends mes flyers de l'année d'avant qui était en... qui j'avais fait là, qui n'avait pas marché je pars avec ça à la radio je présente mon projet j'avais rencontré Wilfried, ça. Le temps là, il était encore à la radio Balafon. Je lui donne mon projet. Il est content, il dit non, je vais parler personnellement au boss. Le roi, euh, <rire> je dis même le roi, le roi Siri Bogico c'est aussi un roi. Donc, quatre jours plus tard, Wilfried, ça m'appelle. Il me dit, le boss a approuvé ton projet. Il l'aime beaucoup. Viens. Il faut que tu viennes à la radio. Tu vas commencer à passer à la radio à partir de samedi. Comme ça, j'ai commencé ce samedi-là en, en novembre. J'ai fait novembre, décembre, janvier. Février, le corona touche le Cameroun. Mars, avril, j'ouvre l'école. Je relance encore mes programmes des enfants. Cette fois-ci, ça prend. Donc, je commence avec ma petite chambre, mon petit salon. Et pendant ce temps, je passais à la radio. Passé, je suis passée sur les antennes de la radio au moins pendant un an et demi. J'ai arrêté seulement l'année passée en août conseil, les parents et quand je parlais personne ne m'a pistonné Genre, je vais te référer à tel ministre je vais te je vais te non pour l'année passée je voulais raconter l'histoire comment j'ai je joué le local de 25000 après j'ai pris le local de 90 000. Et maintenant je vais carrément faire dans une villa et je suis en train de construire l'école ok je vous explique tout ça pourquoi parce qu'au fil de toutes ces années quand j'avais mon projet j'en parlais aux gens c'était pas encore là tu peux pas voir Parfois, il venait avec, devant quelqu'un, je prends le flyer, je lui montre. Il regarde, il regarde. « Maman, est-ce que ça va me marcher au Cameroun ?»« Le Cameroun est Dieu. » Après, il dit que c'est combien Il dit que c'est 70 000, euh, euh, 80 000 au mois. « Hé, hé !»« Quel Camerounais va te payer cette somme-là hm. »« Maman, le Cameroun est dur. Quand tu me disais ça, hein, « cash !» Il dit que ne te dérange pas. « Mes clients viennent à moi. » J'avais les parents l'année passée qu'ils m'envoient 5 enfants. On te sort 350 000 cash pour que l'enfant met un mois pour l'école. Ça, ce sont les batailles spirituelles de moins de 3 ans. Vous allez avoir votre vision sur votre chose. C'est que vous-même aujourd'hui, quand les gens quand ils font les lavages, quand vous, vous êtes là, vous voyez mes, mes, mes, mes salles de lavage, vous comptez les gens. Donc, si vous montrez le nombre de lavages que je fais par moi, vous allez, vous allez être jaloux de moi. Hein. Vous allez me détester gratuitement. C'est ce qui amène à les ennemis, donc ça ne me dérange pas. Quand je commençais la vision de ma chose, je me rappelle très bien la femme avec qui j'ai commencé. Elle me donnait les produits. C'est l'une de mes consiste. Je commence j'arrive chez elle, je vois. Je dis mais attends, avec tous les dons que tu as là, elle me dit, ah, je conseille les gens, je souffre des gens. Les gens hein. Je fais ça, ça, ça, ça. Après, les personnes me donnent 5 000. Je lui dis que non, ma chérie. Je sais que je peux faire ce que tu fais. Mais moi, je ne peux pas faire ça pour 5 000. Non. Elle me dit, ah, en tout cas, qui va même te payer Le Cameroun, hein. c'est du le Cameroun. Est dû, hein. Les gens au Cameroun, hey, ils ne vont pas payer la spiritualité. Je lui dis que, ma chérie, ta part, c'est ta part. Moi, là. J'avais commencé avec les consultations à 20 000. Après, j'ai mis à 25 000. Après, j'ai mis à 30 000. J'ai les gens qui que te consultes à 24 000, tu me payes 65 000. Il y en a des gens qui me payent 100 000. Laissons la spiritualité, laissons les, les bocages, laissons les mauvais esprits, laissons tout ça. Ce que tu reçois aujourd'hui, c'est ce que tu as dit avec ta bouche. Partagez ma vidéo en maintenant. Et vous me donnez mes cœurs. Parce que vous connaissez. Vous êtes chiches avec les cœurs. Vous vous êtes chiches comme ça. Pourquoi wow. Partagez ma vidéo, pardon. Il y a des célébrités du Cameroun qui me contactent. Il y a des personnes qui disent que je dois venir que en privé. Je dois te voir que dans le barbac. Parce que si on voit, ma, mon visage chez toi là-bas, c'est mort. J'ai la femme d'un milliardaire camerounais qui est venu une fois chez moi. Humble, simple, mince. Elle est en train de me dire oui. Et quand elle annoncé, je suis en train de m'indiquer un endroit à quelqu'un et je me refais sur l'une des villas de l'homme là. Je dit dis que oui, tu passes comme ça, tu descends. J'ai fini l'appel, elle Je dis que c'est quoi Elle me dit que est-ce que tu sais que la villa dont tu es de Paris, là, c'est l'une des villas de mon mari. Je lui dis, hein donc, tu es le mari, tu es la femme de l'homme-là, et Parce lui Quand moi il parlait ma méchose il y a cela quelques années, les gens ne me croyaient pas non. Ne vous inquiétez pas. Ils vont venir. Ils vont venir pour vous arrêter. Tu crois qu'il va acheter ta perruque à 300 000 francs? Tu as vu ça? Écoutez, tu peux aller acheter les perruques à 50 000 comme tout le monde. Les gens viennent vendre à 75 000. Toi, tu vends à 250 000. Je peux faire en dessous. Je vous dis, je peux faire en dessous. Mais le dessous dans lequel je vais faire là, ce sera le dessous du luxe. Je ne fais pas le petit-petit. Je vais même un jour faire la boulangerie. Le pain là-bas dedans va coûter 5 000. Une baguette de pain, 5 000. Oui. Préparez-vous. Tu chercher le pain qu'on vend à 150 euros. Tu achètes ça chez moi, 5 000. Mm -hmm. Et les gens s'alignent, ils achètent. Avec plaisir. Puisqu'ils me disent merci. Mouah. Merci la Reine Sosti. Euh, quand ils mangent le pain, c'est la... Hey, le pain, ça me fait du bien. D'accord, quotidiennement, je mets mes 5 000 pour acheter le pain. On vous a tout bloqué on vous a tout bloqué dans votre vie hum. tu as les dons tu touches quelqu'un qui guérit tu conseilles quelqu'un il va créer son business ça marche tu as déjà rendu combien de personnes millionnaires en france et toi tu as donné les idées de business tu donnes l'idée de business tu montes même là où on achète tu montes là où il va faire pour vendre tu doutes de toi? Vous aimez trop vous saboter. Voilà, ça c'est un bon nom, c'était là. Je vais appeler ça Pain de l'éternité. Merci. Il ne faut pas que j'oublie le nom là. Pain de l'éternité. Merci. Pain de l'éternité. Ça, c'est le nom que je cherche. Merci. un parmi vous, vous êtes dans certains pays. Vous avez déjà accueilli et lancé 50 Camerounais, si ce n'est même 150. Dès qu'ils atterrissent dans ta maison, tu les accueilles pour 2-3 semaines. Tu cherches la maison pour eux. Tu leur conseilles là où ils vont aller habiter. Tu leur conseilles ce qu'ils vont faire comme boulot. Tu trouves même le boulot pour eux. Tu leur conseilles quel business ils vont faire pour s'en sortir dans le pays où tu es. c'était parmi vous, vous êtes en Turquie, vous êtes à Dubaï. Vous leur montrez comment vous pouvez pouvoir avoir les papiers. Et ça marche. Pourquoi vous doutez de vous? Stella, ne te dérange pas, je vais changer le nom. Tu as compris? Tu as compris? Voilà aussi un de, un de vos problèmes. Vous êtes trop rapide pour donner de la valeur aux gens. Je peux toujours mettre plein du bonheur. Tu as compris? Parce que je pas de ma ton je n'ai pas demandé le nom, mais c'est que même si elle met sa pointe du bonheur, ça va marcher. Par contre, si toi tu prends le nom là, tu pars, tu fais ton avec ça, ça va pas marcher. Tu vois un peu <rire> Moi, dans le business là, je suis trop sharp. Je suis sharp. Souvent, quand j'ai les collaborateurs qui viennent, ils voient ma façon de faire le business. Ils disent que c'est facile de t'escroquer, c'est facile pour un employé de t'escroquer. Je lui dis moi." Je lui dis que vous ne pouvez pas savoir. Souvent, je fais comme si je ne vois pas. Je laisse mes employés prendre certaines choses. Parce que je suis consciente qu'eux-mêmes, ils souffrent. Je suis consciente qu'ils souffrent. Je suis consciente que, bon, si les 10 000 là peuvent t'aider, prends les 10 000 là, tu pars avec. Oui. Prends tes 10 000, tu pars avec. J'augmente même 10 000 par mois. Je vais au-dessus de même 5 000. Tu viens, tu fais le dévis, tu augmentes même encore 5% sur le dévis. Je paye. Parce que le temps que ça va me prendre pour aller checker la liste, retirer encore, calculer, demander, comme, aller au magasin, regarder si les prix que tu as dit, c'est vraiment ça. Ça me prend supposons deux heures de temps. Tu sais combien d'argent je peux me faire en deux heures Je m'assois, me concentre, je crée un programme qui va me donner 3 millions en deux heures de temps. Pourquoi je vais venir discuter 20 000 francs avec quelqu'un Alors que je sais qu'avec le même temps, la même énergie, je peux aller crier. Sylvia, tu te, tu te réveilles, tu pries, non Tu chasses tout esprit de voleur, c'est tout. Oui, je bois quoi je bois le jus naturel je bois le smoothie si tu m'aimes trop faire le smoothie tu me donnes fais le smoothie tu me donnes oui je ne bois pas le jus les pantas tout ça je ne bois pas ça On a guiné tout ça je ne bois pas avant je buvais, parfois quand ça me mange je bois mais ce qui me fait plaisir fais moi le, le truc de fruit ça qu'elle boit bonjour mouna bonjour christelle bonjour bonjour euh, bonjour bonjour à ceux qui l'entrent donc vous devez développer une assurance. Toi qui reçois les gens, toi qui conseilles les gens, ça fait dix ans que tu fais ça. C'est bien vrai. Quand tu donnes, Dieu te donne. Mais votre problème, c'est que vous, vous bloquez même les voies par lesquelles Dieu peut vous donner. Si j'ai déjà aidé 100 personnes à travers un réseau gratuitement, parfois c'est toi qui sortes ton argent de taxi même pour aller faire certaines choses sur, sur le papier de la personne, tu as aidé 10 personnes, tu sais que ton réseau est bon. Donc tu crois que si, si les 20 prochaines personnes qui vont venir, si tu leur demandes, ok, mon réseau est sûr, donnez-moi 1 million par personne, donc voilà les, les, les frais de dossier, ce que je vais payer au gouvernement, tout, tout, tout, tout, c'est 500 000. Moi, je demande un million. Tu crois que tu abuses? Tu peux utiliser l'urine et le sel, lui. Tu n'abuses pas. Pour le lavage à l'urine le matin, tu peux utiliser l'urine et le sel. Votre problème, c'est que ce dans quoi vous êtes doué, vous n'acceptez pas qu'on vous aide avec ça, qu'on vous paye. Vous partez maintenant souffrir dans ce dans quoi vous n'êtes pas doué. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, 100 000 francs de salaire. Tu souffres, 150 000 francs de salaire. Ce dans quoi tu es doué, que tu sais que... Écoutez, quand j'ai mes consultations, parce que je connais... Je connais comment je me connais pour les ancêtres. Je sais que quand ils veulent faire comme ça, ils veulent me connecter, ils vont me parler. Et ce qu'ils vont me dire, c'est ça. Donc tu crois que je vais prendre mon énergie. Je vais gaspiller. Je n'aurai plus l'énergie le soir pour aller bosser. C'est pour ça que je ne travaille pas pour quelqu'un. Je ne suis pas dans un bureau quelque part. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Parce que pour travailler pour quelqu'un, ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Tu vas te lever, prendre le métro, aller t'asseoir là-bas à 8h. Heures, 12h, heures, tu vas faire la pause. Après, tu reviens. Mm -hmm. Tu vas, tu là à 17h. Tu as pris ta vie, ton énergie vitale de la journée. Tu as donné à la personne. Commencez à valoriser vos dons, s'il vous plaît. Avant que je ne fasse ce que je fais, je n'avais pas encore vu quelqu'un qui fait ça. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui fait ce que je fais. L'idée m'est venue. L'idée m'est venue. Je me suis dit, ah, je vais aussi faire non, ah. Je me couche comme ça, je dors. Le matin, c'est que ça qui est dans mon cœur. Jocelyne, ouvre l'école des enfants. Jocelyne, ouvre l'école des enfants. Jocelyne, faites-le, très fait ceci. Parce que vous n'obéissez pas à ce que les ancêtres vous disent. Tu pars, tu visites une école, tu dis, mais tu envoies toi-même ton propre enfant à l'école. L'enfant rentre, tu dis, vous avez appris quoi aujourd'hui? Ah, on a joué dans la cour, on a mangé le gâteau. On a, vous avez appris quoi? Ce sont les choses comme ça qui m'ont beaucoup révolté quand je suis arrivée au Cameroun. Parce qu'on payait près de 800, 650 000 francs. Avec les fournitures, tu te retrouves à près de 800 000. Pour ma fille, pour l'école. Elle rentre. Vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui? Le professeur de géographie n'est pas venu. Le professeur de mathématiques, il est venu. Le professeur de français, on l'a renvoyé. Mais c'est quoi ça? On vous apprend quoi à l'école? Est-ce qu'on fait les valeurs? Vous apprenez les valeurs? Vous apprenez... Non! Si je paye autant d'argent... On ne pas ce qui va être mon enfant. Et moi-même, je connais que je peux enseigner. Pourquoi ne pas m'asseoir Je façonne ce qui est en moi. Je donne aux gens. Et je leur demande de me payer la même chose qu'ils va te payer ailleurs. C'est parmi vous, vous êtes de très bons conseillers bons conseillers aussi. Quand quelqu'un promène son couple comme ça, il vient te voir, mince. Tu as le miel sur la bouche. Quand tu parles, mofs midi ils arrivent chez toi comme ça. Là. Chacun a son couteau dans la main, je vais te tuer. Dès que tu parles, tu les fais asseoir pendant 30 minutes. Afin la fin va... <rire> Tu sens que les gens vont rentrer à la maison, ils vont mais faire la même dans la 4 heures de temps. Voilà un don que tu as. Vous simplifiez vous simplifiez trop. Vous vous simplifiez trop. On te dit, fais l'agence matrimoniale. Fais ta carte de visite. Tu écris là que je suis conseillère. Oui. Thérapeute. Mm -hmm. C'est une personne va t'apprendre à l'école. C'est une personne, c'est dans le sang. Ça coule dans les veines. Tu montes monde descends descend sans toi. Tu as le don de, de... Justement, ma chérie, Léa, écoute... Le don là, tu n'as pas besoin d'être marié. L'expérience du mariage ne s'apprend pas dans le mariage. Moi-même, je ne suis pas mariée. Non. En tout cas, vous ne savez pas si je suis marié ou pas. 2020-21, j'ai découvert que j'avais des dons de conseiller matrimonial. Le nombre de couples que j'ai arrangés. J'étais ah, dans une période de dépression. « Thérésia, peut-être je suis au Gabon, peut-être je suis au Cameroun, peut-être que je suis à Abidjan, peut-être que je suis à Paris. » Ne cherchez plus ma localisation géographique. Je consulte maintenant exclusivement au téléphone. Si tu me prends pour la consultation, si je suis dans ta ville, je peux te voir. Mais je fais les consultations maintenant, tout le monde en ligne. Voilà. Si je peux soigner quelqu'un à distance, à Paris, il ne m'a jamais vu. Je le délivre. Les chats sortent de son ventre, les serpents sortent de son ventre. Combien de fois toi, tu es, tu es ici là On peut être dans la même ville, je peux te parle au téléphone, tu guéris. Voilà. Donc ne me forcez pas à être quelque part. J'ai découvert mes dons comme ça J'ai découvert mes dons par. Parce que je veux aussi, j'ai vraiment confiance vraiment au Seigneur. J'ai vraiment fait confiance en Dieu. Il reste comme ça. Là. Les seuls clients qui venaient à moi à la période là, c'était que les couples de 45 ans, 50 ans. 45 ans, 50 ans. Oui, j'ai trompé ma femme. J'ai eu trois enfants dehors. On a quatre enfants à la maison. Je fais comment Je veux me reconcilier avec ma femme. Tous les tours de le coaching que je faisais là, personne ne payait. Il n'y avait que les gens, les couples qui venaient me payer le temps là. J'ai alors accepté, non. Je parle à la femme. Elle comprend. Elle accepte les enfants de l'homme qu'il a fait dehors. Le couple se réconcilie. Après, donc, tu, tu sens la restauration. Vous avez beaucoup de dons en vous. Beaucoup. Beaucoup. Tes amis disent que tu les as.. Sur le, mon numéro de téléphone, c'est sur la page. Donc, euh, regardez sur la page, vous les trouvez. Un numéro camerounais le numéro gabonais c'est le, le gabonais le numéro gabonais c'est le 0741 800 80 le numéro camerounais c'est le 693 50 22 66 je vais vous donner le numéro ivoirien tout à l'heure j'ai oublié composer seulement et tout Allez, voir on va découcher Parfois, dans certaines périodes de ta vie, Dieu va te faire découvrir les dons qui sont en toi. La Bible dit que ce sont tes dons qui vont t'amener devant les rois. Ce n'est qu'un don que tu as accepté de donner, d'offrir aux gens. Le numéro gabonais, c'est le 0741. 0741. 0741. Huit zéro zéro. Attends un peu, une minute. Allô? Bonjour, Bonjour, ma chérie. Amen. Ha, je viens de voir les photos. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Que vous voyagez bien. Vous arrivez dans de bonnes conditions. A mm -hmm. tout à l'heure, non. Mm -hmm. De rien, de rien. Non, je vais prier pour vous, Ne vous inquiétez pas. D'accord. Bye bye. Mm -hmm. Je vais venir. Bye bye. <rire> Le couple, si a... La dame se me suit depuis combien de mois sur ma page Je vais donner mon numéro. Et ils ont eu leur, leur, leur papier pour, pour voyager, partir dans un autre pays. Ils vont quitter l'Afrique aujourd'hui. Hier matin, elle est chez sa copine. Elle dit que je l'ai laissé lever à 5h. Elle ne sait même pas ce qu'il a amené chez sa copine. Là voilà, elle est arrivée chez sa copine. Elle bah, parle, elle parle, elle parle. Après, j'appelle sa copine le matin, à 6h quelque chose. On est en train de causer. Sa copine lui dit que Est-ce que tu sais que la femme que tu suis souvent sur Facebook, qu'elle est dans la ville Elle dit que Hein eh? Donc hier, elle a quitté le dernier jour dans le pays ici. Elle est venue ici. Quand elle m'a vu, elle n'arrivait pas à croire. Elle hey, dit « Seigneur Dieu, Seigneur, Seigneur, la femme que je vois toujours en ligne. <rire> » Donc j'ai travaillé sur eux hier. Et là, il m'a me dit qu'ils sont à l'aéroport. Vraiment, que les anges les accompagnent, que les ancêtres les accompagnent. Et que la terre dans laquelle ils sont repartis, que ça leur soit fertile. Au nom de Jésus. Maman, m'a raconté son histoire. Hey! Il y a de cela quelques années. Sa mère avait mis 3 millions de côté pour qu'elle voyage pour aller en Europe. Comment dit blocage, et plus, plus là. La période, là elle trouve un réseau pour l'enfance. 3,5 millions. Sa mère dit, ma, ma fille ne te dérange pas jamais. Je sais que tu as toujours voulu partir en bain. J'ai mis l'argent là pour toi. 500 000 n'est pas dû à trouver. Quelques jours plus tard, on découvre que sa mère a le cancer. Il n'y a pas l'argent pour soigner sa mère. Sa mère dit que maman, on fait comment Si elle paye, tu pars en Europe et je meurs. Elle dit, maman, tu sais quoi Un jour, je vais partir en Europe. Voilà comment tout l'argent est parti sur sa mère. Et comme ça, ça met toujours mon encore. Elle m'a raconté ça hier, il y a des gens, il y a des blocages ici dehors. Oh Elle m'a raconté comment elle a encore galéré. Galérée Pour sortir même du pays, aller un autre pays africain. Elle arrive à la frontière, on la renvoie encore, on la rapatrie au Cameroun. Après une de ses tantes qui a pitié d'elle, elle envoie l'argent. dit que je sais que tu veux partir dans le pays, de, de, prendre, de, de payer le billet d'avion. C'est comme ça qu'elle arrive ici. Elle a encore beau ça. travailler, économiser, économiser. Son mari est venu la trouver ici. Les deux ont maintenant bossé, économiser, trouvé encore un réseau. Là, ils sont en train de partir maintenant. Écoutez, et la veille de leur départ, ils me, ils me voyaient. Je leur ai dit hier que les prières que j'ai faites sur vous-là, laissez, vous moi m'appeler pour me dire. Hum. Il y a des gens que quand j'écoute votre histoire, j'ai envie de pleurer. C'est pour ça que je fais le travail que je fais. Oh. Mmh. L'ennemi a gâté les gens ici de haut. Que ta mère, le jour, le jour où on trouve ton réseau, que ta mère qu'elle découvre qu'elle a la maladie. Un cancer en phase terminale. Ah. Et la somme pour la guérir, c'est la somme d'argent qu'elle avait mis de côté. Et c'est la même somme qu'on demande pour t'envoyer en Europe. Maman, <rire> je lui ai dit que quand tu t'as pas d'argent, là, pas à entrer. Tu vas devenir milliardaire en 6 mois. <rire> Parce qu'un blocage est plus, plus là. Et c'est une femme qui travaille. J'ai l'impression qu'elle ne fuit pas le travail. N'importe quoi qu'elle voit, elle fait. Non, non, non, non. Wesh, le diable est méchant. Léontine Jemaine. Écoute-moi, ce n'est plus n'importe qui qui me voit en face. Donc, vous devez arrêter ça. Arrêtez. J'ai même les gens qui quittent l'Europe, qui paient le billet d'avis, ils arrivent au Cameroun. Actuellement, j'ai deux personnes qui sont en train de m'attendre au Cameroun. Le numéro du Gabon finit par 80 0741 800 80. Le numéro du Cameroun 693 50 22 66, le deuxième mot du Cameroun. 680-71-07-01. Ne cherchez pas à me voir physiquement. Oubliez. Demandez à Dieu que vous voulez me voir. C'est tout. Wow, Joséphine, tu dis depuis que tu as. Tu me combles. Mais oui. Mais tu vas te restaurer, Joséphine. Ne te dérange pas. Tu vas te restaurer. Et je dis toujours, il y en a parmi vous, vous allez gagner la loterie américaine. Donc, quand tu vas arriver en bain comme ça, tu vas regarder tes papiers. Tu pars avec le papier, tu ne vas pas chercher les papiers en bain. Je prophétise sur vous. Tous vous-là qu'on a bloqué depuis des années là. Quand vous allez aller en Europe, ce sera avec le titre de séjour. Vous n'avez pas parti pour souffrir cherchant pour le titre de séjour. J'ouvre vos réseaux. Que déjà quand tu actives avec ton réseau, que tu as déjà tes papiers au nom de Jésus. Quel les vous conseille Je passe mon temps, je parle le matin. Moi voilà, je parle, je parle. Je vous conseille, je vous mets. Fais comme ça, faites comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Tous ces numéros-là ont le WhatsApp. Donc, si tu mets ça sur WhatsApp, tu vas me voir. Et si vous me contactez, vous n'arrivez pas à me parler pour la consultation. Prenez le lavage. Je vais faire le lavage tout à l'heure à 12 heures. Faites le lavage à distance. Je ne peux pas vous dire le nombre de témoignages du lavage. Les enfants qui étaient bêtes à l'école, qui ne comprenaient plus. On lave, l'enfant commence à étudier. L'enfant commence à être calme. Les enfants que tu parlais ne comprennent plus à la maison. Les enfants qui ont été bloqués par leur grand-père. Le père de l'homme avec qui tu as fait l'enfant, il a bloqué l'enfant. Et les femmes qui font le lavage, les serpents dans leur ventre, les serpents dans leur ventre, tout Vous allez croire que c'est le film, mais hein? <rire> Ah, Seigneur, vous allez croire que c'est le film. Et les femmes qui conseillent leurs hommes. L'homme pas il se lave. Il se lave avec la cendre, il se lave avec les urines. Après, on lui donne l'argent qu'il demande. Après, lui-même il est restauré. Mmh. Mmh. Écoutez, je vous le dis et j'ai la ferme assurance. L'année ci c'est votre année. Il ne parle pas de panique. Vous voulez savoir le nombre de personnes qui ont acheté le terrain? Les gens qui m'écoutent depuis deux mois, trois mois, qui m'arrangeaient d'acheter mon terrain, que j'ai dû acheter le terrain en deux mois que je t'écoute. J'ai la voiture. Depuis deux mois que je t'écoute, je me lave avec le sel. Et je vous ai dit, si vous m'écoutez au début, je vous en prie, tu n'as pas l'argent, ne te dérange pas. Je ne suis pas cher. Je veux que tu apprennes à gagner l'argent. Quand tu vas gagner l'argent, tu vas venir me payer maintenant. Ton argent va encore monter. Vous comprenez? J'ai une de mes filles hier là. Elle me suit même depuis deux mois. De temps, elle paye les dîmes de 2000, 2500, 2000, 2500. Hier, elle a dû envoyer 30 000 pour son lavage, elle-même. 30 000. Je dis que c'est bon. C'est bien ça, ma chérie. Donc, quand tu commandes à voir que non, mon travail spirituel mérite ça, tu commences à faire. Et payez vos dîmes, s'il vous plaît. Il y a une dame qui est venue ici là l'autre jour. Elle me dit les 400. Elle a payé la dîme. Elle dit que le jour où elle a entendu l'enseignement sur la dîme, elle a décidé dans son cœur de payer sa dîme. Elle a pris 400 000 elle a mis de côté. Elle dit que Seigneur ça c'est ma dîme. Le jour là elle a fait les ventes de 400 000. Elle me dit que non c'est là que je suis qu'elle L'affaire de ça c'est pas la blague. Le jour-là, elle a vendu 400 000. Elle dit que ce qui a attiré son attention, c'est que c'était le montant qu'elle avait mis de côté. Qui est tombé. Et c'était le montant qu'elle a reçu le jour-là. Après, elle dit qu'elle a fait un autre rêve. Dans le rêve, elle a, elle a un oncle qui est évêque au Gabon. Dans le rêve-là, l'oncle venait pour aller les bénédictions. Elle s'est Elle a dit que bénis-moi, bénis-moi. L'oncle est venu, il a, dit il a refusé de la bénir. Il a dit dans le rêve que on vous dit de payer vos dîmes et vos offrandes. Tu crois que l'église a été construite? Comment vous ne payez pas. Dans ce rêve-là, j'ai vu ceci. La dîme force ta bénédiction sur toi. Écoutez-moi bien. Et si elle ne vous enseigne pas, vous allez croire que. Avant, je n'enseignais pas trop sur la dîme. Elle me dit, ah, Seigneur, ils vont croire qu'elle veut leur argent. Il me dit, ma chérie, tu prospères par la dîme. Tu es protégé par la dîme. Tes employés t'obéissent par la dîme. Tu, tu, tu es là, tu parles, tu parles par la dîme, pourquoi J'ai grandi financièrement par la dîme. Je fais souvent les vidéos, je vous montre mes, mes finances ici. Je vous montre comment j'avais 200 000. Quatre mois plus tard, je me trouve à 1,6 million par mois c'était l'année passée. Donc aujourd'hui, là, je ne peux même pas vous dire combien il touche par moi. Parce que vraiment, c'est des plainties. Je vous ai montré les périodes où j'avais arrêté de payer la dîme. Mon argent était coupé. Personne ne m'appelait même plus pour un service. Maintenant, j'ai dit, ok, Seigneur, pardonne-moi. Je reviens vers la dîme maintenant. J'envoie je, le premier agent. Même semaine, l'agent commence à entrer. Dans tes services, tu es en combat spirituel avec les Je Je vais même pas les appeler concurrents. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui pratique, qui ne pratique pas. Ton magasin que tu as là, que tu as ouvert dans la rue là, tu connais les pratiques que les autres Bouddha font. Je n'ai rien contre les Bouddha, excusez-moi. Comment est si vous êtes Bouddha, excusez-moi okay, Au Cameroun, on prend tous les Bouddha pour les pratiques, parce que les Bouddha ont la Les Bouddha ont l'argent. Ah oh, Seigneur, tu connais pas les pratiques que les voisins font. Bon, pour le lavage, tu envoies ta photo. Ton nom, prénom. On veut la reine Rolande. Ça chasse le dévoreur. Chaque mois, il y a les pannes de frigo que te guettes, pannes de voiture. Oh, tes, tes employés volent ton argent, ils partent avec. Tu restes comme ça, là. Quelqu'un devait te payer un argent, là, ça ne vient jamais. Quand il prévoit de te donner, on, on vole chez lui. Quand il prévoit de te donner, ce qui fait que ça fait un mois et demi qu'il tourne avec ton argent. Et c'est ton fonds de commerce qu'il qu qu avait pris. La dîme, oh, je ne peux pas vous dire. La dîme libère trop. Il y a aussi un dernier truc que je dois vous dire. La dîme, c'est 10% de ce que tu as. Tu as 1 million, c'est 10%. Tu as 5 000, c'est 10%. Tu as 1 milliard, c'est 10%. 10%, voilà. Donc, si c'est 100 000 que tu as, tu payes 10 000 de dîmes. Si c'est 2 millions que tu as, tu payes 200 000 francs de dîmes. Ne regarde pas la somme que c'est. Regarde le pourcentage. Je vais vous dire quelque chose de très, très intéressant aussi. Voilà. Il y a un autre niveau financier que tu arrives... Après avoir fait les salakas, les sacrifices, les sacrifices d'animaux, tout ça. Bonjour la reine du ciel, ça va? Certaines personnes qui sont nourries spirituellement chez moi, paient leur dîme chez moi. Mais surtout, demandez à Dieu. Ok? Demander à Dieu, « est-ce que Dieu, Dieu est-ce que tu veux que je paye chez la reine, je sais. » Parce que si tu n'es pas guidé par Dieu, tu vas payer, ça ne va pas donner. Tu vas payer, tu vas dire, « Je lui donne ma dîme comme ça, elle va faire quoi avec ?»« hein Elle va faire quoi avec hein ?» Et je vous ai montré comment prier sur vos dîmes. « Seigneur, j'apporte à la maison du trésor le 10 %.» Certaines personnes peuvent même 15 de leur dîme, « Selon ton accord avec Dieu. » Certaines personnes peuvent même 20 certaines personnes peuvent même 30, 30% c'est leur accord avec Dieu. « Seigneur, je, je, selon Malachie chapitre 3. » Tu as dit que tu vas ouvrir les écus des cieux sur moi. Tu appelles tous les noms de tes business. Je déclare que mon business ici si, si, si est béni. Mes enfants sont protégés. C'est un parmi vous êtes au front, vos enfants ne sont pas avec vous. Je déclare que mes enfants sont protégés. Aucune malédiction ne peut s'approcher de mes enfants. Avec cette dîme que je paye, Seigneur, tu es loin de moi toutes dépenses euh, euh, non prévues. Tu es loin. Aucun de mes appareils ne va se gâter. Tous mes employés vont, vont, vont écouter ce que je dis. Bonjour la reine Kemonye. Je déclare, tu parles et je... Il y a une dame qui venue dit l'autre jour paye sa dîme, voilà. je lui ai dit, assois-toi, j'ai pour le papier de donner. Écris. Elle a écrit, écrit. Quand elle a fait 20 minutes. Quand elle finit, elle me dit, waouh, je me sens, j'ai l'assurance. Tu dois prier sur ta dîme, parce que c'est un agent que vous recevez sont les agents qu'on a travaillé sur ça. C'est un agent que vous donnez aux gens, ils ne pas de travail sur ça. Pour vous bloquer, bien sûr. Et ce n'est que quand un mauvais esprit vient exposer ce qu'ils font contre vous que vous pouvez savoir. Parce que qu'elle dit comme ça à quelqu'un Oh bonjour, soleil, bonjour, bonjour, bonjour. Mmh. Bonjour. Et ainsi de nous éliminer, nous te bénissons. Retourne-moi la faveur, retourne-moi les finances, que toutes les portes nous soient ouvertes aujourd'hui. On ne puisse pas t'utiliser contre moi, qu'on n'utilise pas ta lumière ou ta puissance contre moi, ni contre les gens qui m'écoutent. Donc, quand tu bénis toi-même ta dîme, parce que j'active beaucoup votre puissance personnelle, votre confiance en vous. Avant, on vous a habitué que c'est le pasteur qui doit prier pour toi. Oh, c'est le marabout qui doit tout faire pour toi. Non. Je vous montre comment vous-même, tous ceux qui sont venus chez moi pour faire le lavage, je te dis d'abord qu'est-ce qu que tu désires. Si tu n'écris pas ce que tu désires, je ne te lave pas. Parce que je parle de ma part. Après, je lis certains trucs, je te demande de répéter ce que j'ai dit. Après, il te dit que toi-même, dis ce qu'il y a dans ton cœur. On vous, on vous fait, fait l'alénage, là, je ne suis pas dedans. Ou c'est l'aliénation parce que c'est pas là-haut. Vous avez compris ce qu'elle voulait dire. C'est moi qui dois prier pour toi. Non, tu n'as pas à prier pour toi toi-même. Il est prêt pour yourself." La dîme fait les gens les gens, les gens t'obéissent, tu parles, les gens écoutent ce que tu dis, tu demandes, on te donne. Vous devez avoir le cahier de la dîme, tu as ton cahier de 200 pages, chaque fois que ta dîme sort, tu écris, si tu as un petit souci qui te dérange, à es au-delà, voilà, y a mes, mon, mon truc est calé, ma marchandise est calée au nord, Seigneur, avec la dîme que je paye comme ça, je débloque ma marchandise, voilà, tel client me remet l'argent qu'il a pris ma machine la semaine passée, il n'a pas payé. Je sais ceci par le sang de Jésus. Amen. Amen. Écrivez Amen. Le soleil ne fait pas la combine. Ah, je prends un bon bain de soleil. Je suis tellement heureuse. C'est tellement bien. Everything I put my hand go work. My name will open doors. Amen. Le soleil, les antennes. Les antennes. Ça me passe les messages. Il communique directement avec la puissance. Et vous dit, c'est pour ça que quand vous venez ici, là, ça, là, ils me disent que prends comme ça, fais comme ça. Très rarement, je dirais que deux lavages se ressemblent chez moi. Parfois, il reste aussi, il me dit que non, pour celle-ci, là, tu dois prendre plutôt ça, tu mélanges avec ça. Je prends, je mélange, je donne. La prochaine personne, deux, deux femmes sont venues la semaine passée pour faire le lavage. La première vient, elle fait sa part. La deuxième vient. Après, elle me dit, pourquoi tu pourquoi tu m'as pas, pas donné ce que tu lui donnes? Je lui dis que non. J'écoute ce que l'esprit me dit de, de faire pour vous. Très rarement, deux lavages vont se ressembler chez moi. Il y a un lavage qui me dit que prends ça là, tu mets dans l'eau. L'autre, on me dit que pas prendre l'autre là, tu écrases, tu donnes, une lèche. Prends plutôt ça, c'est comme ça. Comment commencer avec les enfants Apprends à tes enfants à mettre le sel dans l'eau pour se laver. Très important. Apprends à tes enfants à mettre le sel dans l'eau pour se laver. Et apparemment, il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça. Beaucoup de vos enfants aiment. Donc bonjour les enfants, bonjour, bonjour, bonjour les enfants. Je vous attends à l'école, dans mon école, les enfants. On va passer du bon temps ensemble. On a beaucoup de cours, on a les cours de câlin, les cours de câlin, oui. On va faire des séances de câlin, on va se faire des câlins. Moi, euh, <rire> ma part d'école là, c'est une école trop spirituelle. Et les jours, on arrive comme ça, c'est la journée des câlins. On fait que les câlins, calins, calins, calins, calins. Donc, j'allais vous parler d'un autre type de don. Le Seigneur m'a beaucoup mis ça à cœur ces derniers temps. Donc, il y a le salat à vous faites, après avoir fait un travail spirituel. Supposons que tu as fait un sacrifice au village, tu as allé nettoyer la tombe au village, euh, tu as lancé la poule, tu as... Euh, euh, je ne sais pas Tu Excusez-moi pardon Donc, voilà tous les types de dons. Mmh. Maintenant, mmh. tu dois aussi prendre la partie. Jacques, Jacques est là. Ne décourage pas Joséphine Bia, s'il te plaît. Parce que vois, tu dis, si tu t'obstines à aller en Europe, tu vas finir par te ruiner. Écoutez, hein, j'ai besoin de toucher cette partie-ci personnellement. Il y a certaines personnes que vous connaissez là où votre étoile se trouve, vous connaissez là où votre réussite se trouve. Quelque chose en toi te dit que c'est dans tel pays et tu ne sais pas qu'il y a la résistance. Il y a les gens que quand tu es né, ils ont vu ça. Ils sont allés travailler. Je vous dis moi, oh, ça ne plaît pas à quelqu'un, je dis moi ma chose. Parfois, on a bloqué le gens Ok, tu es arrivé Cela tu n'auras jamais les papier. » Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans que tu, tu demandes, on tourne comme ça là, « Il manque tel papier. »« Oh, il manque… » Parce que quelqu'un t'a bloqué. Beaucoup de vos choses, l'esprit va vous dire, va vous mettre à cœur. C'est pour ça que je décourage très rarement quelqu'un quand il a ce chose dans son cœur. Quand tu dis que c'est que ça que je veux, je dis non, tu sais quoi. Je, en fait, demande, ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. Donc si je peux venir, tu pries, je dis Amen. Ça fait que deux personnes ont parlé, Matthieu 18, verset 8. Dans la bouche de deux personnes, toute parole est, est, est confirmée. Pourquoi je vais venir être le frein Tu vois, voilà, il y a des gens, présents. Tu, tu souffres 10 ans pour arriver quelque part. Dès qu'on te débloque, tu arrives là-bas. En un an. Tes choses avancent Tu vas pas suivi les histoires que. Hélène Lecoq, Interprétation de rêve, c'est 50 euros. Voilà. Il y a les numéros sur la page. Tu regardes, tu es tu, tu n'importe quel de mes représentants. OK Tu payes chez la personne, la personne va me communiquer. Voilà. C'est important pour vous de comprendre que. Dieu va mettre ta chose dans ton cœur. Et quand il met, parfois tu vas rêver, tu vas te voir dans un pays particulier. Chaque fois que tu rêves, tu te vois là-bas. Tu as demandé le visant, tu as refusé. Mamie, parfois quelqu'un assiste sur ton visant. Je vous dis, je vous dis, c'est que certains d'entre vous, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais vous n'écoutez, est-ce que c'est moi, pour, je ne fais pas la course. J'ai dit moi seulement la chose, c'est tout. Parfois, tu veux ouvrir l'orphelinat, tu veux construire ton immeuble depuis. Bloqué, bloqué. Tu envoies l'argent, on prend. Tu envoies l'argent, on mange. Tu as le, le terrain litigieux. Après, quand un esprit, l'esprit mauvais a parlé, il dit que j'ai bloqué l'enfance depuis. Elle devait construire les immeubles depuis qu'elle a 25 ans. Je l'ai bloqué depuis 10 ans. Vous ne connaissez pas les gens ici, ouais. Pour le lavage à distance, ma chérie, tu envoies la photo. Le nom et prénom de la personne. Et c'est 50 euros par personne. En face, c'est 33 000 francs par personne. Le lavage. Ah, non, ne laissez pas les gens vous décourager de vos choses. Moi, même là, on ne me décourage pas facilement. Quand j'ai quelque chose dans ma tête. personne va dire que non, la fille, si tu exagères. La personne va dire que tu exagères. Quand on te décourage depuis, tu ne comprends pas. Je dis jamais. Je précise encore, Marie, Le lavage des enfants à distance, tu envoies la photo des enfants. Tu envoies le paiement avec le nom des enfants. Photo, argent, nom, prénom. C'est tout. Il y a les gens qui partent chez les marabouts. Ils peuvent voir ce que vous serez en avance. Parce que vous, votre mère ne cherchez pas. Votre mère ne cherchez pas. C'est cherché, on lui aurait dit que l'enfant est censé partir aux États-Unis depuis. Peut-être tu avais même un oncle là-bas qui voulait t'adopter quand tu étais petit. La tante l'a vu. Tu ne prends pas mes enfants, c'est les enfants de celles-là que tu veux prendre. On t'a bloqué. Ouais, Seigneur, Seigneur. Les gens sont méchants. Parfois, quand tu vois, tu dis que tata, tu as fait ça, tu as profité quoi? Je suis resté sur le pénis, tu as profité quoi? Et je dis que tu n'allais pas partir avant mes enfants. C'est tout, hein? Voilà, voilà la raison. Voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. demi hey. vous envoyez le nom, prénom, Photo de l'enfant. Le numéro WhatsApp, c'est le 00237 693 50 22 66. Et si vous croyez encore que c'est tout le monde qui vous aime, c'est que vous êtes bête. C'est tout ce que je peux vous dire. Que... Moi je ne veux du mal à personne C'est une personne vous allez faire votre lavage comme ça La personne m'a mourir. C'est la personne -là qui était assise sur ta destinée depuis J'ai mes petits là, je vais laver l'autre Il travaille pour moi maintenant quand, quand il est venu, il a commencé à travailler pour moi mes employés, je, je les oblige même toujours. Vous faites des lavages. Il dit qu'il y a un de leurs oncles là que, depuis 15 ans dans la famille, on sait qu'il est dans la sorcellerie. Parce que quand il est malade, tu viens le visiter. Tu viens qu'on ça prendre sa place. Tu vas mourir une semaine après. Et lui, va se lever le lendemain du jour où tu es venu. Le lendemain, tu viens le visiter. Le lendemain, il se réveille. Il n'est plus malade. Une semaine après, tu meurs. Le tout si c'est lui que son oncle calculait. Un jeune homme de 22 ans, il travaille chez moi. Et quand il avait pris son bâton de commandement, à l'époque, il faisait la moto, avant que je ne l'emploie, quand il est tombé sur ma page, je ne sais pas comment il est tombé sur ma page, première fois qu'il entre dans ma chambre, dans ma case de consultation, l'esprit me dit, voilà ton fils. Je ris, je lui dis que, <rire> l'esprit me dit, je dit que tu es mon fils, que je suis ta mère. Il rit lui-même. Il a fait le lavage, consultation, dix jours après, il a gagné environ 100 000 francs. Il est revenu payer son kit de commerce. Et dans le kit de commerce, il y avait le bâton de commandement. Il dit donc, après sept jours, quelqu'un a pris le bâton de commandement du kit de commerce. Il a fait un rêve. Il était entouré de géants. On le poursuivait. Il a sorti son bâton. Il a coupé toute leur tête avec le bâton de commandement. Et quand il s'est réveillé, il a su qu'il est délivré. Ça n'a même pas fait une semaine après son rêve. Je suis resté comme ça d'un jour. Le matin, l'esprit me dit, appelle le petit, là, tu travailles avec lui. Le même jour, je parle de ça à un de mes collaborateurs, qui est vraiment Jocelyn. Je parle de ça à Jocelyn. Jocelyn me dit que, même moi, hier, j'ai aussi reçu ça de l'esprit. Voilà comment on prend le petit. Il vient commencer à travailler. Donc, je lui fais des lavages. Ça fait deux semaines, il me dit... Voilà, il y a un oncle de ma famille là, le voici, il me prend la photo familiale, il me montre. que l'homme là, il prend les gens dans la société jusqu'à... Depuis, il fait comme appeler. Il me dit qu'il est quitté du Nord, il est venu à Douala et qu'il veut me voir. Il dit que je ne parle pas. Son oncle est venu là, tourner dans la ville quelques jours. Il n'a pas trouvé sa foi. Il est rentré au Nord. Ça n'a même pas fait une semaine, il est mort. Lui même l'oncle est mort. Déjà l'enfant là que. <rire> euh... Oh Seigneur! Chakaravada C'est un d'entre vous. Vous êtes censé avoir pris l'avion le plus longtemps. C'est un d'entre vous. Votre agent est censé venir de plusieurs devises, de plusieurs pays. Mais vous êtes bloqué. Je ne peux pas vous donner le nombre de témoignages que les gens ont eu avec le bâton-ci. Le bâton-ci, je vous dis. Ça coûte 15 000 francs en passant. Le numéro de téléphone, si vous voulez faire le transfert, Orange Money, 693, donc 00237. Même de l'euro, vous pouvez envoyer le Orange Money. Vous pouvez utiliser tap, tap, Sen Wave, World Remit. Vous envoyez sur le portefeuille mobile. 00237, 693, 52. 22 66. Le nom, c'est Joséline. Joséline Kouro, k o u w -O. MTN, c'est le 00237 660, 680 71 07 01. C'est toujours Joséline. Maintenant, si vous êtes au Gabon, le numéro de téléphone, c'est le 00241. 07 41 8 80 8 0 Voilà les numéros. Ne me demandez plus pardon, j'ai à dire les numéros. J'ai eu trop de témoignages des méchants, c des gens. Il y a une dame qui est venue, 45 ans. Première fois que je l'ai lavé, l'esprit qui en elle, l'esprit de sa tante là à manifester, que je l'ai bloqué depuis. J'ai bloqué ses trompes. J'ai bloqué son fils qui est, allé, qui est, qui est parti en Libye là-bas. Il dit qu'il veut traverser pour aller aider sa mère. J'ai bloqué son fils. Son dernier fils là, c'est moi qui fait qu'il il, il ne réfléchit pas bien à l'école. C'est l'esprit qui parlait. Les mots de tête, c'est moi qui envoie son enfant. Les lunettes que l'enfant porte, c'est moi. Elle avait la femme là. Elle a fait le saraka. Elle a fait les choses. Elle a gagné la, Elle a gagné la carte green, ou c'est quoi la visa? Green card, green card, voilà. Elle a gagné ça cette année. Elle n'arrivait pas à croire quand elle m'a dit. Elle n'arrivait pas à croire. Elle me dit, maman, maman, maman, le nombre d'hommes qui sont venus de Mbeng pour venir m'épouser au Cameroun, ça n'a pas marché. Et l'esprit disait quand un homme vient dans sa vie, je bloque l'homme. Je bloque l'homme. Ça fait même pas une semaine, elle m'a dit. À la... Elle, maman, elle a vu la photo du tout. -tôt. C'est une vous, Vous savez que vous êtes censé être en Europe depuis longtemps. Tu sais. Tu dois Tu te vois dans les avions tout le temps. tu te vois parce que ta destinée. Tu es censé. Mais les gens ont vu ça depuis longtemps. Ils t'ont bloqué. On a bloqué ta main. On a bloqué ta main. On a bloqué, bloqué, bloqué, bloqué, bloqué ta main jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Elle a abandonné, non Toi, tu étais tu. <rit> tu dois avoir avec la Bible. Chakarababaka, carababaka six trois heures. Tu prends le pipi, tu te laves avec. Ouais. Tu prends le sel, tu laisses à la maison. Tu prends le juge, tu mets. Ça les énerve. Ça les énerve. Hum, attendez. Vous allez les chicoter. Les sorciers de votre vie, là. Vous allez les chicoter, un à un. Ils vont lire leur... Premier milliardaire de votre famille, mon frère. Mon foudé. Première personne à avoir le jet privé dans ton village. Vous parlez de quoi? Je dis que vous allez, Jumdou. Par la teneur, vous nous le voyez, Salakala et je parle. Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ceci. Il y a aussi, à part la dîme, les offrandes, le salaka. Il y a aussi certaines personnes que quand parfois vous arrivez devant quelqu'un comme ça. Tu peux peut-être tomber devant une femme qui vend le une femme peut-être qui vend les beignets. Tu as tu trouves peut-être une femme qui fait son petit business de côté. L'esprit te met à cœur que donne 200 000 à la femme si. Je vous dis pas les 1000 francs là parce que 1000 francs ne peut pas aider quelqu'un. Et peut-être que tu avais prévu ton argent des papiers pour aller en euros. Tu avais prévu tes 5 millions. Dieu te dit, prends 500 000 sur ça. Va te donner à la femme qui est là-bas, ça va l'aider. Écoutez bien. J'ai dit que quoi okay, Écoutez non, j'ai dit que quoi Porte l'argent là, tu peux pas lui donner. Ça là, ça va parler à quelqu'un parmi vous. Ça va te parler, net, net. Parce que c'est dans ton cœur depuis le de tout mais tu ne fais que tourner. Je dis que ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas être Dieu qui t'a dit d'aller donner autant d'argent à personne. Non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas me dire quand même d'aller donner... Ah, un million à la femme, là. Non, mon Dieu, ça ne peut pas être Dieu. Arrêtez de voir Satan. Écoutez, certains d'entre vous, vous sortir du trou dans lequel on vous a mis. On appelle ça le sacrifice. Vous allez devoir faire un certain sacrifice financier. Il y a beaucoup de tournoi avant d'arriver sur ce point-ci. Chérie, quand tu vas te donner l'argent là, ça va t'ouvrir une autre dimension financière. Et bien. Hum. La semaine, si vous devez faire une offrande que vous n'avez jamais fait, donner quelque chose à quelqu'un que tu n'as jamais porté pour donner, porte, tu donnes. Ça va ouvrir tes portes. Et mets dans ton quartier là, que tu la vois toujours sur une petite table comme ça là. Oui. Quand tu passes là-bas, l'esprit ne fait que tu dis que va là-bas donne ça à la femme moi. Porte. Pour toi, c'est peut-être un cinquième de ton revenu. Mais pour la femme là, c'est le genre d'argent qu'elle n'a pas touché depuis 10 ans. En une fois. pour toi tu peux pas le donner. Parce qu'il y a des gens qu'on a maudits dire le genre que vous êtes censé seulement toucher petit, petit argent. 5 000 chaque jour, 20 000 chaque jour, 20 000, 20 000, 20 000. Mais tu n'as jamais porté 5 millions comme ça en une fois. Ça, c'est une malédiction aussi. Quand tu brises ça sur elle, toi-même, ta part est brisée. Vous avez compris. Dites, écrivez là-bas, vous dites que j'ai compris. Oui, c'est bien ça. C'est bien comme tu as obéi, émeroute. Certains, vous allez briser les malédictions sur vos enfants. Certains, vous allez briser sur vous-même. Il n'y a rien comme le sacrifice. Je ne vais pas vous dire non, le nombre de sacrifices qu'il fait dans ma vie. Il y a un qui m'avait trop fait mal. Pas que ça m'avait fait mal, mais ça m'avait marqué. Moi, comme ça. J'étais en Angleterre. J'étais à Birmingham. Le temps-là, mon salaire, j'avais n'avais pas les papiers. Donc mon salaire, le temps-là, 2014. Mon salaire, le temps-là, je, je, je, je tressais les gens. J'avais donc, je, je, je racolais l'argent. J'ai porté un jour 300 pounds. J'avais donné en, en offrande à l'église, en sacrifice. Maman, jusqu'au Dieu me rappelle de l'argent là. 300 pounds pour moi à l'époque, c'était. Big. 300 pounds. Je m'appelle quand j'ai donné ça, j'ai senti. Dieu m'a fait des promesses financières. Ce que je chante au aujourd'hui, ce n'est que la suite. Ce n'est que, que ce qui pouvait que découler naturellement. Nikès, n'attends pas que Dieu te bénisse pour que tu sois une bénédiction. Ça, c'est les fausses prières. Ça, c'est les fausses prières là-bas. Seigneur, bénis-moi. Quand tu vas me bénir, je vais bénir les gens. Bénis-moi. Je, je, je, je bloque les gens sur ma page souvent. Je te dis, moi, là-bas. Moi, je bloque pas les gens. Et je ne connais pas comment on débloque. Donc, si elle te bloque, c'est fini. Tu vas seulement créer un autre compte Facebook pour venir me suivre. Quand Dieu te parle, utilise ce que tu as dans ta main ou dans ta poche. N'attends pas que plus vienne. Parce que c'est la période là où tes finances sont bien bloquées. L'ennemi connaît que ça touche ta main, tu vas les donner. C'est comme ça que tu seras bloqué. Il y a des gens qui m'ont écouté souvent. Elle m'écoutait, elle m'écoute, elle m'écoutait. Elle dit, mais il y a une là, une, c'est ma seule jumelle de France. Elle me dit, je viens de t'écouter, je, je, je veux payer ma dîme, je n'ai jamais payé la dîme, je veux payer ma dîme. Elle dit, j'ai dans mon compte, ok, j'ai 10 000 euros, je vais payer la dîme de 10 000 euros. Elle n'a pas attendu qu'on va me payer le mois prochain, ou bien non, elle a payé, avec ce qu'elle avait. Très important. Il y en a même parmi vous que l'ennemi va bloquer votre dîme. Tu veux payer la dîme, la carte bancaire se bloque. Tu veux payer la dîme, oh ton compte on bloque le compte. Tu veux payer la dîme, je vous ai pas la femme là hier non. La dîme était dans son sac, elle devait aller à la banque de nom pour déposer. On a volé son argent hier. On a volé son argent hier. Le voleur entré à la maison là pour que son argent est parti. <rire> l'ennemi est sage, il connaît que si la fille se donne la dîme de l'agence là, ah ah, ah ah. Elle m'avait déjà dit que lundi là, je ne vais pas te faire le transfert. Oh, je vais payer ma dîme. Elle était contente. Ah, bloqué. Je lui ai dit que ma chérie, ne, ne te dérange pas. Tu as fait 1000 euros, sans sont venus, non Ne te dérange pas. 15 000 euros arrivent. Et je lui ai dit aussi un truc paie ta dîme au jour le jour. Elle avait même d'abord cette habitude-là. La femme, quand elle entre le matin, le soir, elle a la dîme. Je ne sais pas comment on dit craint le diable, là. Le tout là, je ne sais pas pourquoi la va tendue. Quand, elle va attendu. Généralement, dès qu'elle reçoit tout, elle vit la dîme une fois. Et la dîme, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre moi et toi. Quand tu paies ta dîme chez moi, ce n'est pas entre moi et toi. C'est entre toi et Dieu. Voilà. Ok. J'ai beaucoup enseigné aujourd'hui. Et je vous ai dit ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Partagez la vidéo. Pour ceux qui veulent les lavages, je vous ai précisé. Envoyez votre photo. Le portrait, n'envoyez pas la photo, on voit, on voit de l'eau avec vos pieds, avec le, le décor derrière. Envoyez-moi le visage. Avec la. Avec l'argent. 50 euros par personne. Voilà. Nom et prénom. Parce que les gens qui m'envoient les photos, n'envoyez pas vos noms. Je suis devant le lavage, je vais laver, je ne vois pas ton nom. Je ne vais pas te laver. Tu vas seulement attendre le prochain lavage. Donc, il y a le lavage aujourd'hui. Le prochain lavage, c'est jeudi. N'attendez pas de me voir physiquement avant que je travaille sur vous. Ma puissance marche à distance. J'ai des gens que je ne les ai jamais touchés, que je ne les ai jamais vus. Et je travaille sur à distance. Donc si vous attendez de me voir, vous serez très déçu, Parce que je ne, plus, je ne maîtrise plus ma localisation géographique. Je peux vous parler comme ça, je suis à Douala. Le lendemain, il me retourne, je suis à Paris. Et je vais plus vous dire que oh, je suis à Paris. Non, on réserve la consultation. Voilà. Vous passez une superbe, superbe et Somme journée. Le Seigneur et moi-même, nous vous bénissons. Je vous bénis. Je vous couvre de bénédictions aujourd'hui. J'appelle vos finances, les quatre coins de la terre. J'appelle toutes les dévises, que les dévises viennent à vous. Que vous soyez au Cameroun, on vous paye en dollars, on vous paye en euros. Je déclare que vous ne manquerez pas. Je déclare que vos employés sont fidèles. Vous entendez avec votre staff. Je déclare la fidélité, la loyauté sur tous vos business. Je déclare aussi l'expansion de vos business. Le local que vous cherchez depuis des mois, je déclare que vous trouvez ce local-là aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'application pour le crédit que vous avez demandé depuis longtemps, on vous répond positivement aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. L'homme avec qui vous posez depuis quelques semaines-là, il va, il va déclarer sa flamme aujourd'hui au nom puissant de Jésus. L'application le, le, que vous avez faite à l'office des étrangers, il déclare qui vous répondent aujourd'hui. Ils prennent votre dossier, ils mettent au-dessus de la table aujourd'hui. Et ils vous donnent une réponse positive. Il déclare aussi que vous n'avez pas de blocage pour payer votre dîme. Vous n'avez pas de blocage pour aider quelqu'un. Je déclare que vous êtes connecté à l'esprit de Dieu, vous écoutez ce que l'esprit vous dit. Je déclare que vous lancez vos nouvelles activités aujourd'hui. Vous créez vos business aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos enfants sont protégés quand ils sortent de la maison, quand ils sortent et quand ils entrent, ils sont bénis. Je protège vos enfants contre les accidents. Je protège vos enfants contre les euh, euh, maris de nuit. Je, je, je déclare que vos enfants divorcent des maris et des femmes de nuit. Je déclare que vous-même vous divorcez des maris et des femmes de nuit. <coughs> Quel que soit l'endroit où votre dossier était derrière, on, a, on vous avait oublié. Il y a des cas qu'on se rappelle de vous. On dit positivement avec votre dossier au nom de Jésus. Il y a des cas que vous recevez l'argent pour pouvoir payer, pour faire le visa, donc les papiers que vous, vous, vous voulez faire depuis longtemps. Vous recevez cet argent-là cette semaine. Quelqu'un va vous donner cette semaine. Quelqu'un va vous donner l'argent pour ça. Votre oncle qui est en Europe, qui voulait vous aider depuis longtemps, là. qui vous avait oublié. Il y a des cas qui se rappellent de vous au nom de puissant de Jésus. Toute personne que Dieu avait mis en son cœur de vous aider, qui vous a oublié. Je déclare que cette personne se rappelle de ce qu'il avait eu et avait commencé à faire avec vous aujourd'hui. Toute personne qui devait investir sur votre business, qui avait commencé, il pas pris les parties. Je déclare que ses finances s'arrangent et qu'il revienne continuer ce qu'il avait commencé avec vous, au nom de Jésus. Je déclare que si vous cherchez le réseau depuis pour voyager, vous trouvez ce réseau au nom de Jésus. Vous trouvez le réseau là aujourd'hui, au nom de Jésus Christ. Je déclare que, que tout agent qu'on vous a escroqué pendant que vous sentez faire vos papiers, cet agent vous est restauré. Cette personne vous rembourse votre argent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent concevoir, recevez votre enfant aujourd'hui. Recevez votre enfant aujourd'hui. Je débloque tout cadenas qu'on a mis sur vos trompes. Tout cadenas qu'on a mis pour attacher vos trompes. Je débloque maintenant, je débloque maintenant. Prenez l'huile d'olive tout à l'heure quand vous allez vous laver. Vous, vous allez ouindre votre, votre ventre, vous allez parler. J'appelle mes enfants, je reçois mes jumeaux, mes deux garçons, mes deux filles, mon garçon et ma fille, parlez sur votre ventre. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève le manque de votre maison. J'enlève le manque. Je déclare que vous ne manquez plus. Ce dont les maris étaient détournés, vous utilisez pour votre mari dehors. Je déclare que votre, votre mari revient. Il déclare que votre mari revient au nom puissant de Jésus. Votre foyer est restauré. Si on avait pris un ami dans n'importe quelle bouteille, je casse cette bouteille, et je le restaure. Toute troisième personne qui est venue dans votre mariage, dans votre foyer, j'enlève cette troisième personne maintenant au nom de Jésus. Il déclare que les parents de vos enfants qui vous avaient abandonné, le père des enfants, il ne te parlait plus, il ne s'occupait plus des enfants. Il se rappelle de ses enfants aujourd'hui. La femme qui était partie, elle a laissé les enfants. Elle se rappelle de ses enfants aujourd'hui au nom de Jésus. Il déclare que vos enfants ne seront pas orphelins. Vos enfants vont pas grandi et venez de leur part au nom de Jésus-Christ. mais la faveur sur vous. Les hommes qui cherchent les femmes fidèles, et les bonnes femmes là, ils déclarent que vous allez tomber sur votre bonne femme aujourd'hui. Si votre femme vous dérangeait ou bien elle est partie de la maison, vous avez fait une erreur et puis elle n'est pas fâchée, je vais vous réconcilier avec vos femmes au nom de Jésus. Il déclare aussi, il y a beaucoup d'hommes ici, je sens qu'on s'est beaucoup moqué de vous, parce que vous n'avez pas l'argent. Je déclare que la prochaine idée que vous allez recevoir va vous rendre millionnaire. Je déclare que toute personne qui s'est moqué de vous, ces personnes là aura honte au nom puissant de Jésus. Recevez la sagesse pour bien guider votre foyer, business qui n'était pas visible en ligne. Josia. Joy, Le prophétisme sur vos business, là où vous avez caché, je viens vous enlever de là, je vous dépose au-dessus de la montagne. Je déclare que quand vous parlez à vos clients, ils comprennent. Vous arrivez à convaincre vos clients facilement. Tout client qui avait l'intention d'acheter vos produits, il n'avait plus d'argent depuis. Je déclare qu'il a maintenant l'argent pour vous payer, au nom de Jésus. Je déclare que votre nom se répand. Ceux qui ont acheté le kit célébrité là, votre nom se répand à vos clients, partout, dans, dans les bureaux. On parle de vos produits au nom de Jésus. Je vais étendre votre business. je remonte votre clientèle. les que vous serez saturé. Vous serez saturé de clients. Je vis de votre magasin de machin, de, Je vis de votre magasin que tous les clients achètent aujourd'hui. Les commandes que vous attendiez là depuis, c'était en stand-by. Je déclare que ça se concrétise. On vous vit l'argent. Si vous aviez envoyé votre numéro de de de, de, de, de, de Money, vous avez fait l'erreur sur l'autographe. Je restaure cela. Le cas que la personne, tout l'argent qui était perdu quelque part, ça, ça vous est restauré. Une fois, je suis resté depuis deux mois. Il y avait quelqu'un qui me payait la dîme sur un de mes numéros. J'avais désactivé le numéro. J'avais un 450 mais là-bas qui dormait. Et le jour-là, j'avais fait mes déclarations. Il dit que mais, ça c'est un dieu de restauration. Restaure vos finances. Toute personne qui vous a vidé, vous avez fait confiance à quelqu'un, vous avez fait le, le business avec la personne, la personne a pris votre argent et est partie avec. Je déclare que dans les trois semaines qui suivent, vous allez restaurer cet argent. Vous allez vendre tellement que l'argent va revenir dans vos mains. J'augmente votre puissance financière. Si avant, vous aviez des services de 100 000 francs, je déclare que vous avez maintenant des services de 500 000 francs, CFA. Au nom de Jésus. Je déclare que vos clients n'ont pas la paresse pour vous, pour vous trouver. Quand on va mettre votre numéro sur WhatsApp, on va vous retrouver. Souvent, l'ennemi fait le déjà qu'on te cherche sur WhatsApp, on ne te trouve pas. On te cherche, on ne te trouve pas. Ça te bloque le business. Toute personne qui vous a caché, tout esprit qui vous a caché, je déclare que vous êtes en découvert. On vous voit, on vous localise, on vous trouve. Vous recevez les idées. Tu cherchais un transitaire pour ne pas envoyer tes produits dans un autre pays. Je déclare que tu trouves le transitaire là aujourd'hui, au nom de Jésus. Tu trouves le transitaire là aujourd'hui avec des bons prix au nom de Jésus. Tu pensais depuis à ouvrir un autre magasin quelque part. Tu trouves le local aujourd'hui à bon prix au nom de Jésus. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Ouvrez l'autre ça. ouvrez. Donc ta déclaration, bill, Billion, ce que tu vends le terrain, personne n'achète. Si c'est ta déclaration, amène à l'homme. Vous aimez toujours venir avec les fausses paroles on en train de donner les déclarations. Tu viens de dire que je vends le terrain, personne n'achète. C'est quoi ça Dis maintenant que mes clients me localisent. Je vends le terrain, personne n'achète. Vous la même. En tout cas, si vous dites n'importe quoi, je m'accorde avec vous. Tu veux, tu dis qu'on ne, ne, ne te voit pas. On ne te voit pas. Tant mieux. Voilà. C'est ce que vous allez dire de votre vie, de votre vie qui va se passer aujourd'hui. Je vous dis. Dieu ne fait pas la discrimination. Je vous enlève de tout trou, tout endroit que vous avez laissé derrière. Je vous enlève de là. Au nom de Jésus. Donne ton contact. Voilà les gens qui ont besoin de terrain. Mettez les, les services que vous, vous offrez ici. Là. Hum. Hum. Bon, laissez-moi pas me laver, je ne pas. Je dois faire les lavages tout à l'heure. Ceux qui ont les logements meublés là, vous êtes remplis sur vous, Qu -ce que ces vacances. Au nom de Jésus. Oui. Tous ceux qui vous doivent payer, vos clients vous perdent à l'avance maintenant. On ne paye plus après le service, on perd avant le service. Au nom de Jésus. Mettez aussi la joie sur ça, c'est très important. Mettez la joie. Ok, il y a l'autre qui a dit qu'elle fait les ongles. Aurélie fait la pâtisserie. Voilà, la reine offerte à vous faire les tissages. Donc ceux qui veulent vendre eux-mêmes les mèches là, vous la contactez. Elle vous fournit les mèches et vous vendez. Vous faites quoi d'autre? Dis-moi vos business, allez-y. La reine Aline, bonjour. Vous faites quoi d'autre? Vous devez faire en dessous. C'est ça mon qui ça. Moi, vous n'avez pas les services. Vous me faites pas honte, hein? Aline, tu fais l'immobilier dans quel pays? Tu vois les produits cosmétiques à Yaoundé, d'accord? De qualité. Vous voilà, vous voilà, vous ne parlez pas. Ah. Tu vends les perruques et les téléphones, et accessoires. Voilà, Elodie, tu es où? Dans quelle ville? Blessing, tu vends les habitués au Nigeria. Blessing au Nigeria. J'emmène ton magasin et ouvre. Arrêtez-vous, vous aussi, non. Aline Sanobo, tu es dans l'immobilier, dans quelle ville? Parce que je cherche un, lo un local à, à Abidjan. Déco, lingerie et perruques, Alimbe. Mireille fait la déco et la lingerie. Customisation pour cuisine, tu es dans quelle ville à Aurélie. Euh, au fait, tu as fait le coaching en ligne avec le marketing de vente. Tu coules les draps, Giseline, tu coules les draps, il faut que tu me contactes. J'ai beaucoup de pays où les draps sont très mal faits, j'ai besoin de, te, de, de, de, de... Vous voyez, vous allez là, vous faites les services, vous ne dites même pas, j'ai envie de vous gifler cinq fois. Venez ici-là, venez, approchez, approchez. <rire> venez, je vous gifle. Tu fais les produits esthétiques bio à Libreville. Même toi, j'ai besoin de toi, elicia Ongle make-up esthéticienne. Nadouala. Vous ne connaissez pas votre pub Vous ne connaissez pas. Déclarante en douane. Vous savez quoi Pardon, voilà, les, voilà Tatiana Simou. Elle est déclarante en douane. Aurélie Denise. Ok. Et Bimboulé vêtements et accessoires. Oui, le roi Zéphirin. Ceux qui ont les entreprises, roi Zéphéran, ça, ça c'est un truc avec lequel je dois travailler avec toi. Le roi Zéphéran, il fait la comptabilité. Donc, euh, il a des, des, des gadgets qui te permettent de faire la comptabilité de ton entreprise. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, ça c'est un truc qui gêne beaucoup les petits, entrepre les, les petits entrepreneurs. Là. Tu vends les sacs et les chaussures, tu es à Yaoundé. Les petits entrepreneurs, tu n'arrives pas, pas à faire ta comptabilité. Et parfois, la comptabilité est bien pour pouvoir payer même tes employés. Le roi Zéphéran, pardon, il faut, que je te, il faut que tu me recontactes. Parce que j'ai besoin d'un système pour faire la paie et les fiches de paie à mes employés. Assistant de direction à Libreville. Adeline, tu composes les produits spirituels. Vous venez-vous vous cacher? Distribution de produits Endmark, Edmark. Comptable fiscaliste à Douala. Vous n'avez plus de business. Construction bâtiment. Oh, tu as Yaoundé. Je suis en train de lancer une construction, Franck. Si tu pouvais, tu pouvais euh, diriger la construction de mon truc. Vente de terrain. Franck vous fait la vente de terrain aussi. Cosmétique à Douala. Cosmétique quoi? Linda Rose. Tu fais quoi concrètement J'aime, je ne veux pas ce que tu comptes faire. Je veux ce que tu fais. Tu vends les mèches à Paris. Ange Rachel. Formation en ligne, confection de perruques de A à Z. Vous achetez le cheveu, vous vous formez pour monter vos perruques. Au fait, elle donne ça comme service. Agent de développement, Fosény Fosé Ngoran. Agent de développement humanitaire à Garoua. Euh, tu vends le gravier où Dans quelle ville J'ai souvent besoin de gravier. Sophia. Même le sable. J'ai acheté deux camions de sable dernièrement là. dans quelle ville, Sophia Installation sanitaire, tu es où, Shot Mini Parce que j'ai deux douches que je vais carreler bientôt là. Écoutez, on a besoin de... Il y a des gens, gens sur la page ici qui sont en construction. Il y a des gens sur la page ici qui ont besoin de leurs ombres. Voilà mes ombres. À doigts je dois aller au magasin et faire mes ombres tout le temps. La c'est très vague, monsieur. Et des services précis, si bien que quand quelqu'un sait que je veux ça, je peux te, te contacter. La c'est trop vague. D'accord. Digui sofia avant le sable et le gravier à Yaoundé. Mente de produits cosmétiques, sacs et chaussures. Bon, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous à 9h quelque part, il faut que j'y aille. Il est à 9h27. Il est à 8h27. Bonne journée. ok. Tu vois le savon noir beurre de karité. Les produits aloe forever. For tu es où? Parce que j'aime bien les produits. Hein, tu es en Allemagne. Parce que même au Cameroun, j'utilise le produit Aloe là, Forever. Le chéri Kamgé. Brocante quand tu vas Vente de produits alimentaires. arrive, euh, il faut que tu me contactes. Parce que je suis arrivée ici à Libreville, je me suis rendu compte que c est, c est, ce produit alimentaire-là, c'est un truc qui est très. C'est un marché qui est encore très vierge. Bon, je dois y aller, ok Je dois y aller vraiment, vraiment.